Pour le troisième lieu, eh ben, j'aimerais vous parler d'une école. Mon école secondaire, le collège du Belvédère. Quand j'étais petit, je trouvais ce lieu hideux. Bon, il n'y avait pas ce bâtiment, celui-là, c'est quelque chose de provisoire. Et je ne me rendais même pas compte de ce que j'avais sous les yeux. Voilà, c'était ma vue pendant cinq ans. On comprend pourquoi ça s'appelle le Belvédère. C'est fou quand on est adolescent, rien ne semble intéressant, rien ne semble beau. Il faut vraiment revenir sur les lieux de son enfance pour se rendre compte de la chance qu'on a eue.